Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous parlons de menu accordéon. Donc, on avait dit, c'est ça le menu accordéon. Okay? Donc aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la fonctionnalité liée au groupe, au groupe de l'accordéon. Donc, pour toucher aux, aux fonctionnalités du groupe d'accordéon, cliquez cliquez on va dire vers l'extrémité du groupe accordéon parce que si vous cliquez au milieu vous ne serez pas sur le groupe d'accordéon mais vous serez sur un accordéon donc cliquez plutôt sur l'extrémité comme ça et là vous serez sur le groupe d'accordéon donc je clique sur l'extrémité je suis sur le groupe d'accordéon et là je vais cliquer sur le crayon pour avoir cette, ces fonctionnalités donc si je veux que ça s'ouvre sur le côté je peux faire ça je peux cliquer là comme ça ok et je vais cliquer sur le crayon et j'ai les mêmes fonctionnalités donc ici par exemple vous avez réglages réglage généraux. Dans le réglage généraux, qu'est-ce que vous avez Vous avez les marges. Vous pouvez régler les marges euh, intérieures de votre groupe d'accordéon. Donc je répète le groupe d'accordéon, c'est tout l'ensemble. Okay? Donc si je fais ça par exemple là, vous voyez que euh, la marge s'agrandit. Donc haut, bas. Donc je peux faire des choses comme ça. Ok, donc ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Pour le moment, je vais le remettre sur sur 10, sur 10 également. Hop, bon allez, ça va être plus simple comme ça. Sur 10 et celui-ci sur 10 aussi. D'accord. Donc ça, c'est ce que je peux faire concernant concernant les marges. Ensuite, nous avons l'argent maximal sur les tablettes pour ce qui concerne les, les fonctionnalités tablettes, les ta, les fonctionnalités tablettes euh, je vous recommande vivement de ne les toucher qu'en dernier ressort. C'est-à-dire qu'avant de toucher la version tablette, travaillez aussi votre version PC, votre version mobile. Et à la fin, si vous regardez sur la version tablette, il y a encore des choses à modifier en termes de, de, de dimension, éventuellement, à les toucher là pour le faire. Sinon, n'y touchez pas. Ok, donc on continue. Couleur générale. On va parler de couleur générale. La couleur générale consiste au fait, euh, au fait ici, il s'agit de l'arrière-plan. Actuellement, c'est noir. Si je le mets, on va mettre du jaune hein, pour que vous le voyez. Donc là, c'est du jaune. On voit bien, c'est l'arrière-plan. C'est la couleur d'arrière-plan. Si, par exemple, je veux mettre une image au lieu d'une euh, euh, couleur, je peux le faire aussi. Je vais mettre une image. ok, Je mets mon image là-bas. Quand je fais enregistrer, vous allez voir qu'au lieu qu'on ait une couleur, c'est plutôt une image qu'on a derrière. Donc, vous avez... Donc, vous avez la possibilité de mettre une image au lieu de mettre une couleur. Pour l'heure, je vais ramener sur du noir. On continue. Alors, on a parlé de la couleur générale. Donc, la couleur générale de, de notre groupe d'accordéon. Bordure. Donc, je peux rajouter par exemple là un, un trait qui entoure mon, euh, mon menu accordéon. Donc, ça, c'est la bordure. Actuellement, il y a un trait, sauf que c'est noir. On ne le voit pas. Donc, si on va mettre une couleur que on peut voir et on va mettre du jaune donc actuellement vous avez une, un trait qui fait le tour donc on voit bien la bordure on continue donc on va se mettre pas sur l'accordéon lui-même mais sur le groupe donc on est sur on est bien sur le groupe si vous avez un doute regardez là on est bien sur le groupe d'accordéon donc là, on a parlé aussi de bordure et vous savez comment est-ce que vous pouvez manipuler, manipuler cela. Si je veux que le trait, le trait soit un, un peu fin, je peux régler ça ici. La couleur, c'est là. Donc je clique, hein, je clique dessus et je modifie la couleur. Ok. Euh, autre chose, pour le moment, peut-être que je vais le mettre sur du noir. On laisse comme ça. Euh, et puis le type de trait, si vous voulez que ce soit continu, discontinu, etc., vous pouvez aussi choisir. Arrondi. L'arrondi, au fait, on en parlera. Dans notre dans notre prochain dans notre prochaine présentation. Si vous voulez créer votre site internet, nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Et pour cela, allez sur notre allez sur notre site adwdeo.fr et scrollez vers le milieu de la page. Vous aurez un bouton, c'est marqué, je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte et vous aurez des ressources dessus pour pouvoir créer votre site internet. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant Agence Web AWDE. On se retrouve dans une prochaine présentation. Bye bye.